Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module calque de LibreOffice. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il est possible d'attribuer des noms à des plages. Ces noms pourront être utilisés à la place des références dans les formules. Les noms n'étant pas modifiés lors d'une copie ou un déplacement de formules, ils sont une alternative aux références absolues. Alors voyons d'abord un exemple d'utilisation de références absolues. Nous avons des taux de TVA et nous calculons la TVA pour une série de montants. Par exemple, en C4 égale B4 multiplié par B1. B1 doit être mise en référence absolue pour que la référence ne soit pas adaptée lors de la copie de la formule vers le bas. Donc pour cela, lorsque B1 est sélectionné, majuscule F4, et on passe en référence absolue. On valide, et si on copie vers le bas eh bien, les calculs sont bons puisque B1 est en référence absolue et n'est pas adapté lors de la copie de la formule. Donc, voyons maintenant comment procéder avec un nom et non plus une référence absolue. Pour définir un nom, sélectionnez la plage concernée, ici B1, puis menu Insertion, Nom. Définir. On se rend compte qu'il est possible ici également de redéfinir la plage si on ne l'avait pas sélectionnée au départ. Sinon, eh bien, on donne le nom qu'on veut associer à la plage. Par exemple, route TVA1 Ajouter. On peut également créer directement un nom en le saisissant dans la zone de nom qui se trouve ici en haut à gauche. On sélectionne la plage et on tape le nom dans la zone. Par exemple, « To »« TVA ». Alors, LibreOffice propose par défaut ce qui commence déjà par le même libellé. Moi, ici, je veux créer un deuxième nom, donc je tape « TVA 2 ». Maintenant, comment utiliser les noms qui ont été créés Eh bien, par exemple ici, nous allons faire « égal B4 » multiplier et on ne va plus utiliser la référence, mais le nom. Donc on va simplement taper le nom qu'on a créé précédemment, donc Tx. LibreOffice connaît plusieurs noms qui, qui commencent par ces deux lettres. Il me propose le premier, donc TO TVA1, admettons que ce soit celui-là qu'on désire utiliser. On valide le nom proposé, puis une deuxième fois, et le calcul se fait si je copie la formule vers le bas, eh bien, pas de problème de référence relative ou absolue, on a bien la référence au taux qui se trouve ici. Dans l'hypothèse où le nom proposé n'est pas le premier, mais le second, on aurait fait égal, multiplié, par Tx, et donc si on voulait le deuxième taux, on va utiliser la combinaison de touches CTRL-TAB, CTRL-TABULATION. LibreOffice passe au nom suivant. Si c'est le bon, on valide. Puis de nouveau, et on a le calcul qui se fait. Bien entendu, si je copie vers le bas la formule, eh bien, les calculs sont bons. Et on travaille bien en référence absolue, puisqu'on utilise le nom qui fait référence à cette plage. Donc nous avons vu que la zone de liste permettait de créer directement un nom mais elle permet également de se déplacer par exemple si on est dans une feuille n'importe où dans la feuille et que on sélectionne dans la liste le curseur va sélectionner uniquement, directement la cellule correspondante autre intérêt des noms Imaginons qu'on soit dans une autre feuille et qu'on souhaite refaire un calcul de TVA. On va faire par exemple feuille 2, égale ici, ceci. On n'est plus obligé de connaître la référence dans l'autre feuille, ou bien d'aller rechercher en cliquant sur la feuille pour aller pointer la cellule. On peut directement ici faire multiplier par taux, valider et le calcul se fait. De la même manière, la zone de nom permet, quelle que soit la feuille, de revenir directement sur un des noms qui a été défini.